La saison 4 de Modern Warfare est enfin là Elle est enfin là messieurs Et c'est elle qui m'a sorti de ma tanière après deux semaines sans... Je dirais pas sans rien branler cette fois Parce que je me suis d'une part remis dans... au jeu de mon enfance Shinobi.fr pour ceux qui connaissent Excellent jeu Et surtout j'ai... J'ai déménagé, j'ai enfin trouvé mon appart Avec ma meuf, oui je vais vivre avec ma meuf C'est grave <rire> Non, <rire> je m'y reprends à deux fois pour faire mes vidéos, tu m'en veux pas. Mais pourquoi t'as toujours le même décor Ta gueule, ta gueule. Parce qu'en fait, mon appart nécessite un truc qui m'effraie au plus haut point. Il nécessite des travaux manuels et ses mains ne sont pas habilitées à faire autre chose que jouer. Et donc, du coup, je me retrouve à devoir faire de la peinture, chose que je n'ai jamais fait de ma vie, ce qui m'effraie un petit peu. Moi, j'aimerais bien que chacun fasse ce pour quoi il est doué. Et auquel cas, je ferais pas des vidéos, tu vois. <rire> Ah, je taille tranquille Bref, du coup, d'ici fin de semaine prochaine, à peu près, j'aurai déménagé, j'aurai mon propre studio, je ferai mon propre décor et vous verrez l'évolution de celui-ci, monsieur. Mais en attendant, on se concentre sur la saison 4 de Modern Warfare que voici. Je vous montre un petit peu le pass de combat. Je vais pas faire semblant. Je vais pas faire semblant, je l'ai déjà euh, découvert, j'ai déjà regardé ce qu'il y a dedans. Globalement, euh, je vais passer un petit peu vite, d'accord, sur les nouveautés, mais il y a dedans des variantes, du double xp, des mecs chelous euh, comme lui <rire> on dirait mon nom Hamid, hein, il est un peu effrayant des codes points, des porte bonheur, des variantes d'opérateurs une nouvelle arme, une première que voici, hein. voici euh, le retour de, de la Vector, il me semble que c'est la Vector si je ne dis pas de bêtises. Alors, en tout cas la Vector on connaît, hein, arme emblématique de Call of Duty euh, qui est un petit peu, un peu effrayante, hein. on se rappelle de celle de Call of Duty Ghost. Je vais fast forward un petit peu parce que bon les portes bonheur euh, masque à gaz, bon, pas non plus la folie tu vois. Du double XP, des variantes d'armes, celle-là est d'ailleurs un peu stylée je trouve, ça va, là. elle a un petit flow. Dommage que ce soit sur une arme de merde. Des opérateurs et la Vandale de Valorant. <rire> c'est bien, on dirait, la, on dirait littéralement la Vandale de Valorant. Donc c'est un fusil d'assaut, j'ai envie de la tester. Parce que si elle est aussi efficace que dans d'autres jeux, je me dis qu'il y a peut-être moyen de moyenner. Quoi. Donc encore une fois, euh, des codes points, des variantes, euh, des euh, skins. Euh, notamment bah <rire> un petit skin Texas sur un pick-up, on, on, on aime bien ça. Une variante de MP7. Un mec chelou, euh, le retour, des porte bonheur Un hélico de Johnny Tuning, comme ça, quand il crash sur une équipe que t'as en track sur Warzone, bah, tu mourras quand même, mais au moins, t'auras du flow. Un petit Garcy pour faire plaisir à Al Capote. Une variante sur la nouvelle arme que voici en blanc et archi stylé. On voit avec un silencieux, une poignée, un chargeur, etc. Ça fait plaisir, j'aime bien. Captain Price, une variante archi-stylée, bling bling. Euh, ça, c'est l'arme des Saoudiens, c'est sur, sur la Vandale. Elle a un petit flow, on va pas se cacher, elle a un petit flow. Un pick-up dégueulasse et Enfin, un emblème qui certifie que tu as fini le Season Pass de la saison 4. Donc, j'ai regardé euh, le patch note. J'ai vu qu'il n'y avait pas énormément de nouveautés. Malheureusement, je sais que les premiers amis euh, qui nous Warzone, notamment Loan, sont un peu en train de hurler parce qu'à à part quelques petites modifications, j'ai cru comprendre que c'était pas la folie non plus. Moi, je vais me focus sur le multi pour l'instant. Sur le multi, de ce que j'ai vu, c'est Moshpit sur Trench qui est une nouvelle map euh, d'Escarmouche. Malheureusement, parmi toutes les remakes qu'ils auraient pu mettre... Euh, bah, ça a été Scrapyard qu'on a déjà dans Warzone sous le nom de Bunny yard Donc on va quand même y jouer dessus, mais, mais un petit regret. Et pour l'instant, on va dire que ce start de la saison 4 est un peu décevant. Mais écoutez, malgré ça, on va aller tester cette nouvelle arme sur une nouvelle map. Et sur la deuxième game, si vous êtes sympathique, j'achète les 12 niveaux qui me manquent. Et j'irai tester euh, la map, bah, la, la, la R, voilà. Ouais, les gars, je suis à la cool, mec. D'ailleurs, bon, du coup, la semaine dernière, je vous ai même pas sorti le best of Radio Street, qui est un peu honteux quand même. Hein. J'aurais au moins pu sortir ça, mais en fait, je ne l'ai pas eu. Voilà, voilà, voilà. Au moins, je veux que vous regardiez directement ce que vaut cette arme, parce qu'en fait, cette arme a une cadence abusée. J'ai déjà fait un essai de vidéo avec, donc c'est pas ma première game avec. J'ai vu ce qu'elle avait un peu dans le ventre, et, et ce qu'elle a dans le ventre, frère, c'est de la nitro, c'est du cornflakes. Oh merde. Attends, regarde, ouais, hop. Voilà, on s'embête pas. <rire> c'est toi tu fais des débats le lait avant ou après les céréales Moi je te dis que ça c'est pas des Eh hey, ça c'est des céréales et de l'essence, frère. C'est des céréales et du super samplon Bon, voilà. Disons qu'elle est assez vitaminée. Ouais, il va avancer là tout de suite. ouh monsieur. Je vais entendre quelqu'un d'autre. Je vais entendre quelqu'un d'autre. Ah oh, dans mon dos, dommage C'est une arme pour le corps à corps, mais ils ont toujours aimé mettre ça dans Call of Duty Une arme qui sait faire qu'un truc soit le corps à corps, soit le long shot Bah là, c'est que le, le corps à corps, mon gars Un peu comme la Scorpion, ça rappelle Bon, un peu long shot quand même, mais elle a que 25 balles dans le chargeur, mais avec quelques accessoires Je me dis qu'elle va être un peu abusée On a hurlé sur les double guns, là, euh, euh, sur Warzone Bon, bah cette fois, tu vas être servi avec euh, cette... Cette horreur de, euh, de SMG qui peut remplacer un peu la MP5. Quoique la MP5 en fait elle est aussi bonne en long shot, donc je sais pas. Mais en tout cas elle est abusée, je vous le dis. Sur des petites maps, bah justement comme ça, euh, bah t'es imbattable en fait en duel. T'es genre imbattable en duel. Voilà. Non, on recharge. Ça va être devant moi. Je connais trop le jeu j'ai du shoot. Donc en fait ça te permet d'être carrément imbattable, j'ai aussi hâte euh, de voir l'air après. Pourquoi je n'ai même pas sorti le best-of Radio Street tout simplement parce que euh, la société de montage qui s'en occupe n'a pas pu me le faire et euh, en étant parfaitement honnête, limite ça m'arrange parce que le best-of que je ne vous ai pas sorti, c'était pas la meilleure émission qu'on ait faite. c'était même un petit peu euh, la moins bonne, donc en fait ça ne me dérange même pas tant que ça foncièrement parce que celui qui va sortir par contre vendredi, donc demain si je dis pas de bêtises c'est celui avec Oh le bâtard C'est ma technique ça oh ah Oh, c'est ma technique, j'ai dit T'as pas le droit d'avoir ces 4x2, gros, t'es privilégié, putain C'est celui avec le frérot étoile, pour ceux qui connaissent, et qui était, encore une fois, une très très bonne émission. Je suis très content de Radio Street. Et malheureusement, le best-of... Enfin, pas malheureusement, c'est selon vos goûts, en fait. Le best-of va encore faire une, à peu près une quarantaine de minutes, hein, comme le dernier. Franchement, quand euh, la société m'a rendu 40 minutes, parce que je lis toutes les histoires, mais... Tu c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, parce que s'il y a toutes les histoires, ça veut dire que... Toutes les missions étaient mais du coup et ben c'est Herbest Stoff qui fait limite la moitié de l'émission tu vois. Mais bon après au choix je préfère vraiment vous mettre tous les meilleurs moments les plus drôles et vous ça vous fait un truc de qualité. Même s'il est long Putain sa grand-mère. Faille oh. manger un terme putain, faille manger un terme mec, j'ai honte. tu te manges un terme, t'es là comme ça, t'es en vidéo. Et tu manges un, un ternino panivigno. Attends, attends, attends, attends, attends. J'ai 5 balles. 5 balles et des couilles sèches. Wouhou, monsieur Qu'est-ce que. Oh non, mais toi, arrête Mais on est sur une map d'escarmouche, monsieur Mais t'es de l'escarmouche Escarmouche, dans l'escarmouche, il y a mouche. Le petit double. Le dernier, il est encore là-bas, je parie. Je parie qu'il est encore là-bas. Victoire, monsieur! On est arrivé dans la game, on était en train de perdre, tu crois quoi? Zach qui te tourne les griffes, frère! Bon, petit 15-7, petit 15-7, ça fait plaisir, on commence tranquillement. Bon, du coup, il me manque combien? Il me manque combien? Il me manque combien? pour Il me manque 12 niveaux, je crois, ouais, 11. Donc, attends, 11, c'est combien de code points? C'est 1650, mais je crois que j'en ai déjà, j'en ai 450. Donc, tu sais ce qu'on va faire? Et va être intelligent, on va acheter ça. Pour 450 points, ça va me redonner 100 ou 150, je crois, ce qui va me permettre de racheter un niveau et qui va faire que j'ai pas besoin d'acheter beaucoup de choses pour faire cette vidéo. La folie, mon gars Bon, du coup, il me manque combien là Il me manque 1002, mais j'ai déjà 100. Donc attends. Bon, oh 10 balles pile. 10 balles pile. Ouais, voilà. Je suis laissé avoir par euh, la confrérie, euh, la confrérie élitiste qui est Activision. Oui, oui, tu me vises, hein, ah, t'as reconnu le Zac, hein. Ouais, non, non, tu t'en fous de moi. Oh. <rire> j'ai eu un ego. Bon, du coup, euh, même si je me suis absenté, là, quelques petites, euh, quelques petites, une petite dizaine de jours, je sais que, enfin, j'espère que vous ai manqué, j'espère que vous avez manqué, mais en plus, mois de mai, je vous ai gâté, en hein, 13 vidéos sur la chaîne, monsieur, l'arrivée du nouveau concept, enfin, je... <rire> Il m'a lavé le cul, gros. L'arrivée du nouveau concept, un peu IRL tous les dimanches, j'ai d'ailleurs trouvé un nom, euh, pour l'instant, qui me plaît bien. Oh, allez, un petit oh monsieur, c'était quoi ça Vous vous êtes fait laver Mais vous vous êtes fait laver, monsieur Mais je reconnais ce, ce doux parfum. C'est le, le parfum du laval. C'est la soupline, ça. C'est la soupline, monsieur. Du coup, pour l'instant, le format va s'appeler Z Story. Z-Story. Alors, certes, c'est vrai que c'est pas le plus original dans le sens où il y a déjà Zerator qui a un Z dans son pseudo qui a appelé ça Z LAN, Z Event, tout ça. Mais Z Story, j'aime bien pour l'instant. Donc, je garde ça pour le moment. Et puis, on changera si besoin. Je vais demander à Zerator si ça le dérange pas. Mais s'il faut changer, je le change. Il y a aussi un Z dans mon pseudo, un Z dans mon prénom, tu vois, donc je me sens un peu légitime pour prendre ce blast vu que c'est des histoires racontées par Zack, Z-Story, tout ça c'est pas mal. Et pour la prochaine, du coup, j'ai quand même un nom qui, qui, va, vous, qui va vous inspirer quelque... Et capture Ah c'est moi bon, je capture. Qui va vous inspirer quelque chose de bon monsieur Ce nom, euh, ça va être simple, ça va être... Enfin c'est pas un nom, c'est un sujet. Je vais vous raconter l'histoire de ma première et unique d'ailleurs, je crois. Et en capture B. Simple suggestion, en hein. capture B tu vois, et ça nous permettra de gagner. Je déteste les joueurs comme toi, fils de pute. Mais j'ai fils de pute, regarde, on capture pas le B parce qu'il reste dans le coin, mais t'es dégueulasse Mais vraiment les joueurs du multi de ce jeu, c'est pas possible, c'est un film, comment ils sont complètement inutiles. pour bon, ça on l'a quand même oui, au final. Je vais vous raconter l'histoire de ma première ou de ma seule et unique LAN avec Gotha. Voilà, c'était une LAN euh, qui s'est passée d'une certaine manière. Oh là là le triple monsieur Le quadra, monsieur, le quadra pile! Oh le quintard! Oh, On va arrêter avec les quintas, les conneries comme ça, c'est série 5, monsieur. <rire> Hop là, série de 6. On est plutôt pas trop mal en vrai là. Oh, non, je savais qu'il allait en avoir un dans le coin, c'est dommage, regarde. Du coup, je vais vous raconter ma seule et unique lane avec Gotha, ça va être lourd. Et euh, après, je vais commencer à vous raconter autre chose que des choses qui me concernent nécessairement. C'est pour ça que euh, Nanistory et tout ça, c'était peut-être pas dingue. Mais après, Zistory, c'est quand même pas mal. J'ai découvert à mes dépens, enfin pas à mes dépens, euh, limite à mon... A ah, mon grand plaisir. En Big 2020, je vais me mettre aussi dans le coin, c'est bon, je, je, je vous le dis. Je, je joue comme toi. Toi, t'es toi, toi, vraiment une salope, toi. Mais. Aïe, aïe, aïe. Je, je vais avoir mal, je le sais. Oh, j'avais prévu le stimulant. Oh J'avais failli avoir le triple, putain j'ai découvert à mes des que en big 2020, les gens ils sont toujours un petit peu vexés, tu vois, de la guerre des consoles et tout. Moi je pensais que c'était passé les débats JVC. Moi c'était quand j'étais jeune que j'allais défendre la Xbox 360 sur les forums et dire aux gens NON la PS3 ça pue la merde et tout, tu vois. Et bah, et bah du coup dans ma dernière vidéo Black Ops 2, quand j'ai dit que Black Ops 2 version PS3 n'était pas dingue et que la PS3... Euh, bah, tu sais je vais un peu, mais tu vois même pas méchamment quoi. Bah, j'ai eu des gens qui étaient vexés. Genre, genre j'ai eu des commentaires, je mets un dislike parce que t'as taillé la PS3. Et moi j'étais là. Ah, Merde. Putain, on, on en est à ta tailler ma console égale... ah Égale dislike <rire> Les gens ils prennent trop les choses à cœur. Autant tu défends ta ville Bon je veux bien comprendre. Autant tu défends des trucs... ta console mec Moi si tu me dis que t'aimes pas la PS3 ou la, ou la Xbox ou autre, mais mec franchement rien à foutre. Toute l'action se passe dans le hangar. On va essayer d'aller un peu côté gauche. Enfin, de toute façon on n'a pas eu le choix, on a spawn côté gauche. Je suis gentop. top. J'en top, j'en top, toujours au top, j'en top. On est en train de subir ce qu'on appelle une tricap, donc on va quand même essayer de retourner sur les objectifs, mais j'ai pas l'impression d'avoir les plus passionnés à ce sujet. Hop là, allez, on a B. Hop là, monsieur, qu'est-ce que je disais, les tirs de loin, c'est pas pour moi, je sais pas quoi, bien sûr que si, c'est pour moi, cousin. la la la la la la la... Call of Duty, pourquoi les gens qui jouent à ce jeu n'aiment pas l'objectif <rire> Ça, ça, c'est quand même une des grandes réussites de ce jeu, ça. Bon, au final, cette arme sans accessoire, elle est pas mal, mais elle est pas dingue. Mais je pense qu'avec des accessoires, ça peut être mieux. Enfin, ça va être mieux, sûr, même. Mais disons qu'elle manque de quelque chose. <rire> de monsieur bon on va pas se cacher j'étais un peu avec des nullards quand même hein. j'étais un peu avec des nullards et j'étais sûrement le, le moins nullard des nullards bon ben voilà les potes c'est tout pour moi pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu vous avez passé un bon moment en ma compagnie que vous êtes content que je revienne bon maintenant on commence le mois de juin un peu tardivement mais je vais essayer de me rattraper et de vous fournir un mois lourd en contenu pour ma part je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine les frères Bisous.